Bonjour les amis, nous sommes ici dans le sud de Tenerife près du Bahia del Duque, un des plus beaux hôtels du sud de Tenerife. Dans cette vidéo vous voyez il fait magnifique, il fait 25 degrés ici il y a un petit peu de vent mais c'est rafraîchissant et dans cette vidéo je voudrais vous parler de mon expérience de trading puisque ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais du trading et heureusement j'ai évolué, j'ai appris pas mal de choses, j'ai appris ce qui ne fonctionnait pas et j'ai appris également ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait très bien. Donc euh, je me suis rendu compte que les marchés, euh, il est très difficile de prévoir leur évolution à long terme euh, bien que j'ai essayé de suivre des, des conseils euh, d'analystes euh, ou même des analystes de brokers euh, et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne servait à rien, qu'il valait mieux faire soi-même ses analyses et j'en suis arrivé à la conclusion qu'au plus on fait des prévisions à long terme donc au plus on fait des, des trades à long terme, au moins notre taux de réussite est élevé. Alors bien sûr vous pouvez de temps en temps avoir de la chance et que le marché aille dans votre sens mais euh, la probabilité de réussite augmente de manière très importante au plus vous faites des trades à court terme, c'est-à-dire que vous pouvez trader en laissant vos positions ouvertes pendant des mois, des semaines, des jours, des heures, des minutes ou même aller plus bas que la minute. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le mieux c'était de trader le plus rapidement possible. Pourquoi Parce qu'on arrive à un taux de réussite de l'ordre de 95 voire même 100%. C'est ce qu'on appelle le scalping donc le trading à très court terme et si vous maîtrisez bien une méthode telle que le scalping, vous devez avoir un taux de réussite au moins de 80% la plupart du temps et une bonne formation comme celle que je peux vous proposer doit vous permettre d'arriver un nombre de jours très important, presque tous les jours avec le temps, à faire au moins 95 à 100% de trades gagnants sur une journée. Alors combien de trades ben, Ça dépend du temps que vous restez sur le marché. Vous pouvez rester une demi-heure, une heure, deux heures, quatre heures, huit heures si vous le voulez. Mais l'avantage du scalping, c'est qu'il n'est pas nécessaire de rester en permanence devant vos écrans, de regarder l'évolution d'un trade en attendant des heures. Non. Puisqu'on peut couper après une minute, voire même après quelques secondes et faire des gains qui peuvent s'avérer très intéressants et surtout des journées très intéressantes puisque vous allez accumuler des trades gagnants et ainsi accumuler vos gains. Donc ce que je vous recommande, c'est bien, bien sûr le scalping, c'est le trading à très court terme. Cherchez des formations disponibles, acheter des formations le trading est principalement orienté scalping, vous avez ma formation avec un lien ici en dessous et en haut de cette vidéo. J'essaierai même mettre, de mettre un lien sur la vidéo mais je vous recommande vivement et c'est quelqu'un qui fait du trading depuis 10 ans de chercher des méthodes à court terme. Bien sûr, vous pouvez combiner le court terme avec le long terme. Si vous avez un trade gagnant, eh bien de temps en temps, vous pouvez remonter votre stop loss et laisser courir le trade et remonter au fur et à mesure votre stop loss. Ainsi, vous gagnez en sécurité puisque le principe du trading, c'est bien sûr d'éviter les pertes importantes et quand vous avez la possibilité de remonter votre stop loss au-dessus de votre point d'entrée, eh vous ne risquez plus de perdre. Bien sûr, un autre avantage du scalping du court terme, c'est que vous n'avez pas les frais, les swaps qu'on appelle, donc, qui sont des frais que prennent les brokers lorsque vous laissez votre trade ouvert au-delà d'une journée. Donc encore un intérêt à faire du scalping, c'est que vous n'avez pas ces frais-là, donc prenez des trades qui vont durer quelques secondes ou quelques minutes, et surtout clôturez tout en fin de journée afin d'éviter ces frais-là. C'est donc ma recommandation d'aujourd'hui, c'est de chercher des méthodes qui sont sûres, qui vous évitent de perdre des grosses sommes d'argent. N'essayez pas non plus de récupérer une journée euh, ou des trades perdants euh, le jour même. Donc si jamais vous avez fait une mauvaise journée, ça peut arriver au début lorsqu'on trade, même en scalping, mais euh, je vous recommande surtout de laisser passer une nuit et de reprendre le trading le lendemain. En principe en scalping ça vous arrivera de moins en moins si vous avez une bonne méthode donc, de scalping puisque on va toujours protéger nos positions et on coupera rapidement nos gains. Donc vous sortez de la position et en principe vous ne devriez pas avoir de grosses pertes. Donc le problème c'est souvent euh, les débutants qui voient un trade qui ne part pas dans le sens qu'ils attendaient et ils attendent, ils attendent que le marché se retourne et ça arrive rarement quand un trade part dans le mauvais sens. Donc il faut mettre un stop loss, avoir le réflexe de couper rapidement. Enfin tout ça je l'explique dans mes formations si vous souhaitez euh, suivre ma formation. Donc j'ai trois formations scalping dans un pack, donc formation scalping 1.02030, qui sont l'évolution de cette méthode de scalping que j'ai mise au point en faisant des recherches en regardant comment euh, pratiquer les meilleurs traders, j'en ai parlé dans d'autres vidéos et il est clair que les meilleurs traders euh, sont les traders euh, qui tradent à court terme. Il suffit de voir comment vont les marchés, les traders qui ont la possibilité donc, de trader avec des sommes d'argent très importantes, eh bien, vous voyez bien que le marché y monte et puis il se retourne, il y a une correction très rapidement après quelques secondes, pourquoi Parce que les traders qui ont qui gèrent des millions, ils coupent rapidement leurs positions donc ils font du scalping et les algorithmes c'est la même chose. Aux États-Unis vous avez 75% des ordres passés qui sont faits par des robots et eh bien ce sont des robots qui coupent rapidement les positions. Donc il faut que nous soyons intelligents nous, il faut copier les meilleurs traders, il faut donc faire du trading à court terme. Après il y a des méthodes de trading à plus long terme, certaines fonctionnent également mais je vous recommande de commencer par le scalping. Je suis en train d'étudier d'autres méthodes de trading mais vraiment qui soient sûres et certaines avec des protections pour ceux qui veulent trader à un petit peu plus long terme. J'en parlerai probablement dans l'avenir mais d'abord je vous recommande donc de chercher une méthode de scalping. Donc, le trading à plus court terme, c'est selon moi le trading le plus efficace et il y a beaucoup de traders qui vous, vous le confirmeront. Donc moi je me suis basé sur ça, sur des traders expérimentés, j'ai essayé depuis des années d'autres méthodes qui ne fonctionnaient pas, certaines qui ont coûté très cher. Donc euh j'ai payé pour vous, ne commettez pas la même erreur que moi, vous avez la possibilité d'acquérir mes formations au scalping pour un prix que je pense abordable, que la plupart des gens peuvent se permettre. Si vous démarrez avec ça, je pense que vous serez satisfait. En tout cas, si vous regardez sur mon blog Serge Demoulin, vous allez voir avis, et bien vous voyez les, les avis de, de certains de mes étudiants. Je pense que c'est assez explicite pour que vous soyez convaincus que si vous investissez dans mes formations, ce sera certainement euh, très profitable pour vous pour découvrir les avantages du scalping. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Si ce n'est pas le cas, eh bien, songez pour vos prochaines vacances à venir à Tenerife. vous voyez. Il euh, y a possibilité de, de louer dans de très très beaux endroits. Vous pouvez me contacter si vous cherchez une location, j'ai des contacts ici dans l'immobilier. Donc euh, n'hésitez pas, venez passer quelques jours euh, à Tenerife. vous savez que ce n'est pas très loin, c'est 3h30 euh, d'avion euh, de la France et on a du beau temps, euh, presque 365 jours euh, par an. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, un petit pouce bleu ici en dessous de la vidéo, partagez-la afin d'en faire profiter à un maximum de personnes et si vous n'êtes pas encore euh, abonné à ma chaîne YouTube cliquez ici en dessous, abonnez-vous. Vous trouverez également un lien vers ma formation au scalping ici en dessous et donc si vous vous abonnez que vous cliquez sur la petite cloche, et eh bien vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et je pense que les prochaines vidéos vont vous intéresser. Voilà je vous dis à très bientôt ici dans le sud de Tenerife, au revoir.